Eh bien, bonjour à toi et bienvenue sur cette mini-saison où nous allons parler de Sigfox avant tout. Alors, déjà, il va falloir que tu t'habitues parce que je vais te tutoyer pendant un bon moment, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus sympa pour discuter. Ensuite, l'objet de cette mini-série, eh bien, en fait, c'est de remplacer un cours qui, normalement, est donné à des licences pro en réseau, voilà, et qui ont donc deux fois deux heures de cours où on va parler de Sigfox, et avant... Ils ont eu des heures de cours avec un autre enseignant où ils ont parlé de Laura One. Alors du coup, dans cette mini-série, je vais faire référence à Laura One sans trop en parler. Voilà, désolé, peut-être que je ferai une autre mini-série qui, elle, parlera de Laura One, mais euh, voilà, donc on va travailler un petit peu comme, en différence comme ça. Alors... Dans euh, ce, cette mini-série et dans ce cours finalement, eh bien, euh, on va déjà découvrir rapidement ce qu'est Sigfox et comment fonctionne la technologie. Ensuite, on va passer à la pratique et réaliser en fait un TP puisque c'est normalement euh, l'objet du cours, de faire un travaux pratique sur, euh, sur, sur cette technologie Sigfox euh, de façon à pouvoir ben, pratiquer, se rendre compte de ce qu'on peut faire rapidement avec elle et finalement comment la technologie est accessible pour arriver à développer des solutions informatiques ou IoT basées là-dessus.